Équipe arrière de type manœuvre. La voiture entre dans les zones. Bonjour Monsieur le Directeur. Bienvenue à votre nouveau complexe. L'ancien complexe a comme vous le savez été détruit par la libération des anomalies des classes Keter et dont une donnée censurée. Lors de la construction du site 21, les employés ont subi une attaque du skip donnée censurée, ce qui a provoqué par la suite l'effondrement des fondations de la nouvelle zone. L'équipe d'architecture ainsi que le commandement O5 ont décidé de reconstruire l'ancienne zone telle qu'elle était, mais avec les toutes dernières technologies et derniers systèmes d'alerte. Très bien, je vous en remercie. Monsieur, j'avais une question. Quand est-ce que nous réaccueillerons le personnel Ils seront de retour le mercredi 21 décembre aux alentours de 14h30. D'accord. Merci.